Bonjour à tous et bienvenue dans la première foire aux questions de Dirty Biology. Alors d'habitude je suis pas vraiment fan des foires aux questions, mais là il faut bien avouer que c'était nécessaire. Premièrement parce que vous étiez extrêmement nombreux à me poser toujours les mêmes questions et donc je pense qu'il y a un moment où c'est plus pratique de répondre une bonne fois pour toutes en vidéo. Et deuxièmement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre ce que je savais de ce qu'allait devenir Dirty Biology et ce que vous saviez de ce qu'était Dirty Biology. Je pense que c'est bien qu'on se mette en accord et que vous ne soyez pas surpris des futurs développements de l'émission. Voilà. Passons aux questions. Es-tu gay euh... Que penses-tu des végétaliens euh... Il faudrait acheter une canne, la coupe en deux tout en gardant son vagin intact et fusionner la demi canne à une vitre, ensuite présenter la demi canne vitrée à un col vert pour observer la pénétration. Veux-tu m'épouser Oui. L'autre mec là, c'est ton frère Non. Es-tu homosexuel euh... Aimes-tu les moustachus euh... Regardes-tu des films de gladiateurs est-ce que tu aimes quand un homme te prend dans ses bras et qu'ensuite il te lèche le pourtour de l'anus Pourquoi le nom de ton émission est-il en anglais Parce qu'à la base l'émission était en anglais. C'était Cola qui la présentait, donc Cola c'est mon frère. Mais comme l'émission était pas ouf, et ben on a fait 4 épisodes et puis on a arrêté. Paguinon is an organic compound, it's systematic name, is 3.55 tetraméthyl point... 2.5 di Yes, and also, look like a penguin. Fun Fun Oh... Comment as-tu trouvé le nom bon En fait, au début, le but de l'émission était de montrer que le vivant, c'est pas cette espèce de concept très propre des animaux mignons ou de la nature bien verte et bien taillée qu'on nous vend régulièrement, mais aussi le truc qui reste au fond du frigo quand on a oublié, ou euh, ce qui colle aux doigts, ou... enfin bref. Je pense que notre pudeur et notre cadre moral nous empêchent souvent de vraiment comprendre ce que c'est le vivant, et on se limite à une certaine portion du vivant qui n'est pas du tout représentative de ce que c'est vraiment la vie. Et c'est pour ça, avec Dirty Biology, le nom de l'émission, je voulais montrer aux gens que, en fait, le monde vivant est beaucoup plus intéressant que cette espèce de truc tout propre, euh, tout polissé, euh, et que c'était crade aussi, en fait. Voilà. Aimerais-tu faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, scientifiques ou autres Mais c'est déjà arrivé en fait. Euh, j'ai eu l'occasion de faire une collaboration avec Nota Bene sur l'histoire et la biologie de l'accouchement, et j'ai aussi eu l'occasion de faire une collaboration avec les gars du Psylab sur le thème du suicide. Moi j'ai traité la génétique du suicide, donc vous pouvez voir ces collaborations, là elles sont en lien. N'hésitez pas à cliquer, euh, ces gens là sont très doués. Et d'autres collaborations sont à venir, il n'y a aucun problème là-dessus, ça arrive. C'est même déjà en projet en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos c'est quoi là As-tu un but précis derrière la tête en faisant tes vidéos de culture sciento-biologique Corrompre la jeunesse. Qu'as-tu fait comme étude Alors en fait ça, c'est la question qu'on m'a le plus posée. Euh, j'ai un parcours de biologiste qui est relativement classique Juste après le bac, j'ai Bah sinon, on a qu'à aller au spa Non mais le gros, est oh pas vrai. Vrai. Non mais je ah, sais, non, sais, pas, non, pas ça et mais je vais aller manger des dents Et c'est là que j'ai rencontré ta mère <rire> non, sérieusement, t'as fait quoi comme étude Je suis allé en prépa, ça m'a fait chier, je suis allé à la fac, c'était plus cool, j'ai fait une licence en biologie tropicale, ensuite j'ai enchaîné avec un master en écologie évolutive et j'ai fait un diplôme d'études supérieures universitaires qui était un stage entre le Zimbabwe et le Québec et c'était cool. Dans quelle branche veux-tu travailler plus tard Dans celle-là Est-ce que parfois tu ne peux pas tourner tes épisodes à cause des termites volantes qui se rassemblent autour de tes lumières de tournage en fin de soirée aux alentours de 18h et qui se verraient donc à l'écran Non. Comment as-tu rencontré les autres vidéastes, comme Nota Bene Bah comme j'habite en Thaïlande, c'est Nota Bene qui m'a contacté par internet pour rejoindre la vidéothèque d'Alexandrie, et de fil en aiguille j'ai rencontré les autres vidéastes de ce... collectif. Et maintenant on est tous disponibles sur le forum de la vidéothèque d'Alexandrie, où je vous conseille de venir nous rejoindre, on pourra discuter, ça sera cool. Venez Pourquoi la Thaïlande De quoi vous vivez là-bas Parce que vivre de YouTube en France, c'est quand même super compliqué. Faut avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues et faire beaucoup de vidéos. À titre de comparaison, moi pour l'instant sur la chaîne j'ai au total 2 millions de vues et 100 000 abonnés. Et avec ces 2 millions de vues qui ont été faites en 6 mois, sur 15 vidéos, ça a généré un peu moins qu'un SMIC. Alors c'est vrai que c'est cool si c'est de l'argent de poche, c'est cool d'avoir un SMIC en tant qu'argent de poche, mais si tu veux en vivre euh, et faire un temps plein sur des vidéos sur YouTube, euh, faire un SMIC en 6 mois, c'est un peu difficile. <rire> Et donc pour ça, la seule solution, ça a été l'expatriation. Aller vivre dans un pays qui coûte moins cher. Donc voilà, donc j'habite en Thaïlande parce que j'ai pas les moyens de vivre en France. Mais aussi parce que la Thaïlande, c'est cool. Pas de Thaï ou fried rice Soi. Est-ce que tu as des origines asiatiques Non. Est-ce que tu sais que la moitié de tes followers, au moins, veut te faire des choses pas très catholiques Comment ça, pas catholique Un petit mot sur ton livre Ou tu préfères nous forcer à l'acheter pour ne pas mourir de curiosité J'en parlerai au moment de sa date de parution, en avril. En attendant, vous pouvez savoir que c'est un livre de vulgarisation et évidemment, ça parle entre autres de pénis. Sur une échelle allant de 1 à 10, à combien te qualifierais-tu comme geek Euh, Je pense que je suis à 1-0-1-0. Est-ce que tu as eu des questions de FAQ intéressantes Non. Pourquoi avoir commencé tes vidéos Corrompre la jeune... Ah merde, non, c'est pas ça. En fait, euh, ça faisait un bout de temps que je pratiquais la vulgarisation scientifique sur un blog répondant au doux nom de Dans les testicules de Darwin. Et le travail de Karim Debache sur Crost m'a montré qu'en fait on pouvait faire des vidéos qui soient culturelles, analytiques et super bien faites. Quoi. Et qui ne soient pas non plus des conférences chiantes. Euh, et donc ça m'a convaincu qu'en fait on peut très bien faire de la très très bonne vulgarisation par vidéo. Et donc je me suis dit, bah, tiens, pourquoi ne pas essayer Est-ce que tu as un animal de compagnie Non. D'ailleurs, quel est le cri d'un escargot Tu effectues les recherches tout seul Ou est-ce que tu es aidé par des professeurs, amis, pour le contenu des vidéos Combien êtes-vous à travailler sur les vidéos Alors en fait je fais tout tout seul, euh, je fais les recherches, l'écriture, le tournage et le montage tout seul. Mais parfois, il y a des gens qui viennent m'aider, et en particulier les talentueux membres de Ayer yeah, Qui viennent me filer des coups de main sur euh, certains épisodes. Donc Ayer, yeah, en fait c'est une boîte de production qui produit des <rire> courts-métrages d'animation, what the fuck <rire> euh, Qui produit des courts-métrages d'animation. Euh, ils ont une chaîne YouTube sur laquelle euh, tu vas cliquer et t'abonner, car euh, tu as du bon goût. Ça doit être quelque part dans l'écran. Là, c'est là. Non, je crois non, pas. Je pense que non, ah, c'est là-bas, il est là-bas là Non, c'est là. Ah non Vous pouvez être ici. C'est là. là, là. Bref, là. en tout cas, là. quelque part. Là. Donc, ils font des courts-métrages d'animation, donc c'est deux animateurs talentueux ici et un musicien bruiteur. Il, il est super fort. Oh, est lui, lui, lui, lui, il est tellement lui, fort. Lui, lui, est ah ils fort. Sont, ouais, lui, lui il est fort. Beaucoup fort. de talent. Vous avez pu admirer les œuvres d'art de ces deux-là dans l'épisode 6 du Ice Bucket Challenge, ensuite dans l'épisode 7 rapidement dans l'épisode des Pokémon. Vous avez pu voir leurs animations euh, dans l'épisode 10 des zombies. Des zombies. Et vous avez pu voir leurs animations surtout dans l'épisode 12 je des pénis, sais. car c'est de là que viennent les écureuils et les trucs de manga euh, animés, je veux dire. C'est eux qui l'ont fait, évidemment. Euh, c'est pas un prix d'internet et donc ça vous montre à quel point c'est pro. Et Nico, lui, il a fait la musique de l'épisode 9 sur Robin Williams, la musique qui vous a fait pleurer, c'est lui. J'ai pleuré, moi. Et euh, l'épisode 10 des zombies, la musique qui vous a fait peur... J'ai pleuré, moi. C'est peur. lui. Peur. Peur. Peur. peur. Comment il s'appelle, ton serpent Il s'appelle Serpinou. <rire> voilà. Voilà, donc c'est des, des gens qui ont du talent et un <rire> peu de, de problèmes aussi. Voilà donc euh, l'équipe de Ayer, c'était eux. Je vous conseille très fortement d'aller vous abonner à leur chaîne et de regarder ce qu'ils font. Sinon je vous explose les genoux avec une clé à... Est-ce que vous allez refaire des collaborations avec Ayer ah, yeah Euh... Non. Est-ce que tu viendras à des conventions en France Alors, en fait, je devrais venir normalement la première moitié du mois d'avril en France, et je devrais passer à la Japan Party dans le week-end du 11 au 12 avril. Je ne sais pas encore quel jour exactement, donc je vous tiendrai informé euh, sur Twitter et Facebook. Ce qu'il faut que vous sachiez par contre, c'est que je serai avec d'autres vidéastes de la vidéothèque d'Alexandrie, et ça va être cool Donc venez nombreux, on pourra discuter, on pourra changer, enfin, juste rester euh, accroché à Facebook pour connaître les dates précises du jour où j'y vais. Voilà. C'est quoi ton métier ben, Dirty Biology <rire> LOL Toujours le mot pour rire, ce mec Non, sérieusement, c'est quoi ton vrai métier Mais non, vraiment, Dirty Biology, c'est mon métier <rire> Génial Non, sérieux, c'est quoi ton vrai métier <rire> Non, en fait, réellement, Dirty Biology et les autres projets de vulgarisation à côté, c'est mon vrai métier. Ça me prend 250% de mon temps libre, à peu près, j'y passe des nuits blanches, euh, donc vraiment, vraiment, pour de vrai, c'est mon vrai métier. C'est mon occupation principale. La vulgarisation scientifique en tant qu'indépendant, c'est mon métier. Et pour l'instant, la vulgarisation scientifique sur YouTube ne me permet pas vraiment d'en vivre, parce que, comme j'expliquais juste avant, ben, pour vivre de YouTube, il faut soit avoir beaucoup de vues, soit avoir beaucoup de vidéos. En fait, en général, il faut avoir les deux. Et pour l'instant, moi, j'ai ni l'un ni l'autre. Et d'ailleurs, en fait, je voulais vous tenir au courant de ça, c'est que comme je peux pas en vivre, mais que je veux continuer à en faire mon activité principale, il va falloir que je prenne quelques décisions, et notamment il va falloir que je commence à faire du placement de produits dans les vidéos. Alors, ce sera pas du placement de produits euh, de façon sournoise où vous saurez pas en fait que je suis en train de vous vendre un produit euh, de façon complètement euh, sioux. En fait, il faut savoir que moi-même ça me fout en l'air de voir euh, des mecs qui font de, euh, des placements de produits sans le dire. Je trouve ça extrêmement vicieux, et c'est pas correct, d'autant plus que c'est contraire à la loi, il y a une loi pour ça, c'est l'article 20 de la loi du 21 juin 2004, voilà, comme ça vous le savez, normalement on est censé être extrêmement transparent lorsqu'on fait de la pub, et vous êtes censé savoir que c'est de la publicité. C'est pas toujours le cas sur YouTube, et je suis pas du tout d'accord avec ça, et donc si moi je fais du placement de produit, ce sera normalement en toute transparence. Si c'est pas le cas, vous avez le droit de venir me foutre des baffes dans mon sommeil, il n'y a aucun problème. Bref, je ferai tout mon possible pour être hyper clair avec vous, hyper transparent à ce niveau-là. Euh, mais de votre côté, il faut que vous sachiez qu'il euh, y a des aspects extrêmement pragmatiques dans la vie, comme manger, se loger, euh, acheter de l'équipement pour euh, continuer à filmer, ce genre de choses. Et que ça, pour l'instant, YouTube ne me permet pas de le faire, donc il euh, va falloir que je prenne des décisions. Est-ce que tu penses que les chats vont conquérir le monde Oui. Elle est bonne Qu'est-ce qui est bonne Ouais, elle est bonne. Est un peu froide. <rire> Corrompre la jeunesse.